qui est pertinent et qui permet en fait aux comédiens d'avancer un petit peu plus vite. C'est comme ça qu'on a fait d'abord tout un travail de jeu d'acteur, donc à rien à voir avec la mise en scène, donc mettre en place des outils de théâtre euh, euh, tels que utiliser le silence, euh, utiliser euh, ce que j'appelle les vagues, c'est-à-dire la manière dont je vais dire quelque chose euh, avec une intention ou avec une émotion et comment on peut la recevoir en face euh, pour la restituer sans que ça soit, on va dire... Euh, complètement euh, décalé ou faux, euh, travailler sur la voix, travailler sur les, les mots. Le, les mots ont un sens et un impact, donc euh, à partir de là, c'est d'être capable de sortir ces mots-là et de les sortir avec euh, bah, la couleur, l'intonation, donc on a fait tout ce travail-là. Et après, le travail de mise en scène proprement dit, euh, notamment par rapport aux déplacements où, euh, c'est pareil, moi j'invente rien, je fais que de voir, mais de, de voir les déplacements vus de haut, avec des histoires de, un petit peu comme des ballets faire en sorte que ça ne se voit pas quand on, quand on le regarde, mais on le ressent, que c'est vraiment orchestré, un petit peu comme en musique, tout est orchestré, le jeu avec les accessoires, où les accessoires deviennent des personnages, etc. etc. Et puis l'improvisation, où la fameuse clé étant de dire oui à tout, quoi qu'on me dise, J'enchaîne, euh, comme si c'était naturel. Tu qualifié cette pièce en deux mots Qu'est-ce que vous pourriez dire euh, Moi, je dirais magique et, euh... et fraîche. Je trouve que c'est une pièce fraîche, euh, dans le sens que ça amène un peu de fraîcheur et de douceur à la vie. Dans, déjà dans le titre, euh, bonheur. Oui, mais le bonheur, ça peut être lourd. <rire> euh, mais là, je trouve qu'il y, y a une fraîcheur. Il y a, il y a quelque chose de, de, hum. de gay, de, de, de rebondissant, d'aérien. De, de, de, voilà, euh, euh, voilà, donc, euh, je dirais, fraîcheur et... Très bien. Et magique. Vous avez une rep donc, la représentation a lieu le 16 novembre. À Aix, et vous attendez quoi au final de cette euh, représentation, la consécration la... Non. Alors parce que j'ai découvert quelque chose quand la première fois que je suis monté sur scène, c'est qu'en fait moi je pensais que quand on était applaudi, euh, parce qu'on, ça, ça avait été, euh, on avait eu deux standing ovations euh, au jus de pommes la première fois, et je pensais que c'était quelque chose de l'ordre de l'ego. Oui. Euh, ben, qui était flatté et pas du tout en fait mais pas du tout en fait euh, quand il y a les applaudissements ou qu'il y a une réaction du public c'est vraiment, moi je l'ai vécu comme ça c'est des vagues d'amour qu'on se prend et, et, et, et que, que que nous on renvoie euh, voilà. et c'est vraiment quelque chose de, je comprends que les comédiens jouent jusqu'à, qui meurent sur scène rien que pour avoir ces, ces vagues d'amour qui viennent parce que et l'ego, il n'est pas là. Alors que moi, je croyais que c'était lui qui était… Euh, mais pas du tout. Et, et en fait, ouais, juste voilà, partager avec le public, les embarquer dans notre monde un peu, un peu barré et, euh, ouais, et, et avoir un moment comme ça de… Oui, vous êtes sensible aux applaudissements, aux rires, enfin, je suppose que Oui. c'est motivant. C même si j'adore, je ne vais pas rire aux éclats, je vais pas. Alors je vais applaudir oui, mais pendant la représentation, je ne vais pas euh, être. Euh... Sensible à ça. Ouais, je ne vais, vais pas le faire. Pas... Même si j'adore, je ne vais pas le faire. Donc c'est vrai que même s'il n'y a pas de. Pendant la pièce, je ne sais pas trop. Je me rappelle que c'était la plateau qui nous qui m'avait dit ça a pris, ça a pris, moi je ne sentais pas du tout. Euh... Euh... Par contre, c'est vrai qu'après, une fois que c'est terminé, et que là, voilà, là, là on partage, et, et oui, c'est retrouver ce lien avec le public, oui. Et après une représentation, vous êtes euh, lessivé, quoi, il y a ouais. plus, hein? Et le lendemain... Euh... et moi je dirais, euh, voilà, je ne suis pas sur terre. Et euh, au niveau des relations avec le metteur en scène, ça se passe comment Alors... Moi, ça a été vraiment un grand, euh, euh, presque une nouveauté, parce que j'ai toujours fait du théâtre, mais vraiment en amateur plus-plus, c'est-à-dire, euh, ou en amateur moins moins. je ne sais pas comment on peut le <rire> dire. <rire> on s'est toujours euh, débrouillés euh, entre nous, je faisais toujours partie de troupes, mais on se faisait les, les mises en scène nous-mêmes. Et là, d'être cadré, d'avoir un œil extérieur, quelqu'un qui nous euh, demande de, de, de faire... Euh, euh, des choses plus poussées, plus techniques. Euh, moi, ça m'apporte euh, beaucoup. Il vous demande de sortir un peu de vous-même euh... C'est pas sortir de soi-même, c'est être plus... être plus. Oui, dans l'introspection, dans le, dans le sens où il nous demande de ne pas faire euh, parfois comme ça nous sortirait de manière naturelle et du premier coup. De se poser des questions, d'utiliser des euh, techniques euh, particulières de les mettre en œuvre et d'aller chercher parce que parfois on n'est pas d'accord avec lui parce que nous, quand on joue, on se dit « non, il nous le demande ». Enfin, moi, je me dis « il me le demande comme ça, mais je ne le sens pas ». Mais en fait, comme on est filmé souvent lors des répétitions, quand on se regarde, après je me dis « ben, fistre il avait raison <rire> ». Donc, c'est vraiment, ça apporte vraiment beaucoup. Ça vous apporte une satisfaction personnelle, ça. Oui, parce que ça permet d'aller plus loin. Donc, quand on va chercher plus loin sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on est capable, c'est toujours satisfaisant après. En dehors des répétitions, euh, vous travaillez votre rôle euh, je le, Alors, je ne suis pas très bonne élève. Hein, je ne euh, <rire> travaille pas tous les soirs. Non. En général, je le travaille la veille des répètes. <rire> Une fois par semaine, je prends mon livre et je travaille. Si vous aviez à qualifié cette, euh, cette pièce au euh, pour le, pour le public, vous la définiriez comment euh... Bon moment, bonheur. Au niveau des relations avec les autres comédiens, mmh. vous, ça se passe comment C'est euh, merveilleux parce que c'est une aventure humaine. Euh, c'est magique, c'est euh, une, une entente qui est super. Enfin, c'est vraiment euh, beaucoup de complicité et beaucoup d'amitié entre nous. Donc oui. c'est une belle aventure. Vous, vous vous voyez en dehors de, de la oui. scène Oui bien sûr. On est, on est tous amis euh, euh, avec Eric, Corinne, Audrey aussi. Marjorie euh, qui vient de rejoindre aussi l'équipe avec Audrey en même temps. Euh, donc voilà, c'est vraiment des personnes euh, que j'aime beaucoup. Et pendant les répétitions, vos relations avec le metteur en scène, ça se passe comment Ça se passe très bien. Ça se passe très bien, on a beaucoup de liberté de... Euh, Eric est quelqu'un qui, qui est d'ailleurs quelqu'un est, qui est de grand talent et euh, qui a une oreille qui est à l'écoute et qui, euh, qui est là pour nous conseiller, pour nous diriger. Et puis, euh, puis c'est assez facile de travailler avec lui. Il, Il a euh, des méthodes de travail spéciales Il a des méthodes de travail qui sont euh, qui... spéciales, je ne sais pas, mais en tout cas, qui nous font évoluer euh, énormément, progresser beaucoup. Et euh, bah encore une fois, c'est quelqu'un qui, qui a beaucoup de talent. Vous avez des, des difficultés particulières dans, dans, ce, dans ces représentations de personnages Je crois que des difficultés... Euh, je ne sais pas si on peut appeler le trac euh, une difficulté, mais en tout cas, c'est ce, euh, ce qui est le plus terrible avant de monter sur scène. En dehors des répétitions, vous travaillez vos rôles chez vous Oui, euh, bien sûr. Dans votre salon de coiffure <rire> Non, je, je garde le secret pour que les personnes viennent me voir. Ah <rire> oui, me... d'accord. Voilà. Non, non, je, bah, on travaille en amont à la maison, bien sûr. C'est un travail de longue haleine, donc euh, il faut ressasser, répéter. Et, hum. euh, et puis les répétitions, après arriver pour euh, déjà connaître son texte, les déplacements et, euh, et tout ce qu'il faut faire pour être parfait, j'allais dire... le pour le, le fameux soir. Si vous aviez à qualifier cette pièce euh, en deux mots pour, pour le public, euh, définir, surveiller comment Magique euh, et puis humaine. C'est une pièce qui est. Euh... Là encore une fois, je, je vais vous dire que je, toutes les personnes qui vont venir nous voir, ou qui sont déjà venues pour, pour les précédentes, se reconnaîtront dans chacun des personnages et, mmh. euh, et dans les histoires de, de Charmant, de Co, de Jemmy, de, de Cochette. Quel est votre ressenti devant les applaudissements, les rires euh, Mon ressenti, j'adore entendre le, le, les, les gens rire, j'adore entendre les applaudissements. C'est un peu le moteur. Ça, nous, c est, c est très, ça vous porte vers le haut. Donc c'est... Euh, c'est toujours... Euh, J'aime bien beau. cette interactivité entre le public ouais. et, euh, et puis euh, nous, les comédiens. Ça vous motive. C'est motivant. Un qui est divorcé et qui, euh, et qui ben, comme beaucoup aujourd'hui, cherche, cherche le fin, c'est charmant. On ajoute systématiquement, et en plus de jouer une pièce, euh, c'est euh, plus que ça, même puisqu'il nous apprend des méthodes. Euh, on, on va au-delà de jouer simplement la pièce telle qu'il veut qu'on la fasse c'est que ça va vraiment plus loin que ça. On apprend aussi des techniques particulières de comédiens. On a aussi libre cours aussi à notre jeu de comédien propre, parce qu'on voilà, a chacun des personnalités différentes, etc. Et il arrive très bien à composer avec tout ça. Donc ça c'est intéressant aussi. En dehors de, la, de ces répétitions, vous travaillez vos textes, vous dans votre salle de bain. Alors, euh, Vous avez le temps déjà Il faut, avoir le temps. faut prendre le temps. L'idée c'est qu'on a toujours un petit peu de temps dans la journée ou à certains moments. Dans la mesure où Patrick nous filme systématiquement euh, aux répétitions oui. et qu'après on peut visionner le film, donc on l'a euh, deux, trois jours après, euh, l'idée c'est que moi le week-end, je regarde vraiment le film et... On, a, on, a, on arrive vraiment à avoir un recul par rapport à certaines oui. choses et à se dire, bon bah ça, ok, c'est peut-être pas mal, on l'a fait comme ça. Par contre, je vais essayer peut-être le façon de, de, de le tourner un petit peu différemment. Et c'est là qu'on voit quand même la majeure partie des défauts qu'on veut essayer de gommer au maximum et qu'on s'améliore. Moi, je sais que ça m'aide beaucoup, en tout cas. Si vous aviez qualifié cette pièce au public en deux mots, vous, vous la qualifieriez par quel terme Alors, moi, je trouve que c'est une pièce humaine qui parle des rapports humains. Euh, mais qui, en fait, est très drôle. Enfin, moi, en tout cas, je ris beaucoup. Euh, Vous n'avez pas soit... peur du fou rire euh, Non, euh, oui. je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas trop parce que j'appréhende un peu, bien évidemment, oui. euh, quand on va la jouer, parce que je n'ai jamais joué. Euh, je ne pense pas parce que la concentration sera telle que... Par contre, aux répétitions, je m'en prends des fou rires. Et, euh, et avoir le jeu des autres comédiens ou avoir euh, euh, certaines scènes, euh, moi, ça me fait beaucoup rire. Merci. Non, on pas besoin de dire merci tu dis. Dans Alors, le rôle je... de dans le rôle de clochette, Corinne. Dans le rôle de Jamie, Marjorie. Dans le rôle de co Audrey.